Salut salut, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo et du coup j'ai un peu oublié la base, c'est-à-dire filmer une intro. Donc euh, j'ai filmé tout un tutoriel hier et en faisant le montage je me rends compte que j'ai oublié de filmer l'intro, donc je fais ça rapidement. Donc pour ma vidéo de rentrée qui arrive un petit peu tard, euh, je vous montre comment j'ai confectionné mon costume d'Halloween de l'année dernière. Alors moi je suis quelqu'un qui adore me déguiser, j'ai bientôt 30 ans mais j'adore toujours ça et euh, j'adore surtout fabriquer mon costume et euh, du coup là le but c'est de vous montrer un petit peu comment je l'ai imaginé à partir de ce que j'avais autour de moi parce que je fais pas partie de celles qui achètent énormément de choses pour les fabriquer, j'essaye de faire un petit peu avec de la récup, avec ce que j'ai dans mes placards. Alors, c'est un petit peu faussé parce que, comme j'aime beaucoup bricoler et faire de la récup, eh ben, je garde beaucoup de choses donc c'est pas sûr que vous ayez les mêmes choses dans vos placards que moi. Euh, donc, du coup, ce que je vous propose, c'est de vous montrer surtout euh, le processus et comment j'ai imaginé le truc. Euh, après, vous pouvez refaire aussi à la lettre euh, ce que j'ai fait, mais euh, essayez aussi de, de penser par rapport à vos contraintes et par rapport à ce que vous avez chez vous. Donc, l'année dernière, j'avais choisi le costume de Ursula, donc, euh, qui est la méchante dans la petite sirène. Ce que je fais en général avant de faire un costume, c'est que je vais chercher un petit peu des inspirations à la fois sur un moteur de recherche d'images, à la fois sur YouTube et je regarde un petit peu qu'est-ce que les gens ont pu faire comme déguisement. Je vous mettrai d'ailleurs en barre d'infos quelques tutoriels qui m'ont inspiré l'année dernière quand j'ai fait celui-là. Et moi, les contraintes que je me donne quand je fais des costumes comme ça, c'est que j'ai envie de pouvoir passer la soirée avec. Donc tous les tutoriels où il y a des tentacules qui sont hyper encombrantes, avec lesquelles on ne peut absolument pas danser, j'ai un peu laissé tomber. Donc moi, je vous propose quelque chose qui est relativement agréable à porter. Je ne le porterai pas tous les jours, surtout la coiffure et le make-up. Mais euh, voilà, normalement, c'est des choses avec lesquelles vous pouvez passer une soirée tranquille. Donc ce costume, je l'ai fait l'année dernière, euh, donc je me suis pas filmée euh, en train de le fabriquer, mais je vais vous expliquer euh, un peu pas à pas euh, comment j'avais fait. Donc je vais commencer par vous montrer comment j'ai fait la robe, comment j'ai fait les bijoux, comment j'ai fait euh, les murennes, euh, qui est l'accessoire euh, indispensable euh, et qui est le truc principal <rire> dans ce costume. Et je finirai par euh, la coiffure et le maquillage. Et pour ceux qui se poseront la question, comme vous pouvez le voir, mes cheveux vont bien. J'ai fait cette coiffure hier, on dirait pas comme ça, mais on arrive à récupérer ses cheveux en sortant. Enfin, moi j'y arrive en tout cas. Donc voilà, je vous laisse avec le tuto. Alors, pour la robe, j'ai juste pris une longue jupe noire que j'avais au fond d'une malle chez moi. Euh, pour tout vous dire, c'est une robe que je portais au collège quand j'étais dans ma période un peu pseudo-rock gothique. Bref, <rire> vous pouvez prendre une robe noire ou... enfin. Euh, Ouais, une robe ou une jupe longue plutôt près du corps. Euh, alors moi, pour éviter de la perdre, comme à la base c'est une jupe, eh ben, j'ai ajouté une ceinture sous la poitrine. Euh, et puis, euh, en dessous, j'ai cousu un peu à l'arrache des tissus violets. Après, si vous ne voulez pas coudre directement sur votre robe ou votre jupe, vous pouvez aussi vous faire une jupe violette un peu bouffante que vous allez mettre en dessous. Euh, ou au pire, vous restez tout en noir parce que le violet, ce n'est pas obligatoire. C'est juste le dessous des tentacules. Donc après vous pouvez aussi juste rappeler le, le violet par des accessoires ou sur le visage. Pour les bijoux, je me suis pas vraiment cassé la tête. J'avais des vieilles boucles d'oreilles en coquillage que j'avais récupérées je sais plus trop où et je les ai peintes en violet. Donc vous pouvez vous les fabriquer soit en origami, soit avec des coquillages ramassés sur la plage que, que vous peignez. Et puis le collier, j'ai fait un cercle jaune et j'ai mis une corde dedans. Mais pareil, un coquillage peint en jaune et percé, c'est très bien comme vous pouvez le voir pour la coiffure j'ai les cheveux bien bien gras alors on va dire que ça se coiffe mieux et euh, surtout avec la quantité de lac que je vais mettre bah, ça se verra pas euh, et puis en plus comme je vais être obligée de faire un shampoing euh, derrière euh, bah, autant euh, qu'il soit gras en plus le gras ça protège un peu les cheveux donc comme la laque et tout ça ça assèche vachement euh, c'est pas trop mal d'avoir les cheveux un peu gras euh, avant donc Ursula elle a les cheveux en pétard et beaucoup plus courts que moi donc euh, je vais crêper tout ça et accrocher comme je peux pour faire tenir le crépage, le secret c'est de peigner à l'envers, bien bien à la racine, et de laquer beaucoup. Et donc là, il bah, n'y a pas trop de technique hein, pour cette coiffure. On crêpe, on fait des paquets, on attache comme on peut euh, avec des pinces plates. Pendant que vous me regardez me dépatouiller avec mes cheveux, je vais vous dire quelques mots sur le personnage d'Ursula et pourquoi je l'aime vachement beaucoup. Je vous mets en barre d'infos deux articles que j'aime beaucoup du site Le cinéma et politique, qui décortiquent les méchants dans Disney, et les représentations que ça peut véhiculer dans nos têtes bah, quand on est enfant. Et donc les hommes méchants, ils vous disent que sous ils ont des caractères très efféminés et du coup, à l'opposé, les femmes méchantes sont souvent des femmes fortes. Alors bien sûr, chez Disney, la subtilité, on connaît pas, donc les méchants, c'est forcément moche hein, parce qu'on sait que c'est comme ça dans la vie et c'est vachement pratique hein, que les méchants soient moches parce que ça permet de jamais se faire avoir. Et donc Ursula, je l'aime bien parce que c'est une femme forte et indépendante et chez Disney, on veut surtout pas dire aux petites filles que c'est cool. Donc Ursula, elle est forte indépendante et donc elle est forcément diabolique. Alors Ursula non seulement elle n'attend pas d'être sauvée par un homme, elle en cherche même pas et elle va encore plus loin parce qu'elle veut émasculer le tout puissant roi Triton. Euh, elle veut prendre sa place alors que c'est quand même la figure du mal dominant protecteur bienveillant par excellence. Une fois que tout tient en place, vous pouvez mettre de la bombe blanche. Moi j'avais que du gris sous la main mais ça ira pour le tuto. Alors je vous conseille de faire cette coiffure à côté d'une fenêtre ouverte parce que c'est quand même pas terrible à respirer. Bon, et puisqu'Ursula c'est une femme méchante chez Disney, ça veut dire qu'elle a un problème avec sa féminité, comme toutes les méchantes chez Disney. Euh, une méchante Disney, elle est soit pas assez féminine, soit elle l'est trop. C'est une meuf qui a rien compris, quoi. Donc Ursula, elle est dans tous les codes du vulgaire, elle se maquille trop, elle se dandine, elle sait pas se tenir, elle met beaucoup trop de maquillage alors qu'elle a largement passé l'âge, et ça c'est quand même super cool. Donc pour le maquillage, bah vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez des fards à l'eau pour déguiser les enfants, c'est même plus simple qu'avec le matos que moi j'avais. Il vous faut du blanc, du violet du bleu du rouge et du noir moi j'utilise des fards en poudre mais c'est assez dur à estomper finalement donc je commence par préparer ma peau en hydratant je me mets une base pour que ça tienne jusqu'au bout de la nuit je mets un fond de teint qui est trop pâle pour moi parce que j'ai pas de blanc mais si vous avez du blanc c'est mieux je vais prendre un fard crème violet clair pour le mettre à la place de l'anticerne et sur les points de lumière j'y vais avec une main bien lourde parce qu'on n'est pas dans la subtilité je vais prendre un fard violet foncé et là si vous avez déjà fait un contouring bah c'est pareil c'est le même principe Sauf qu'au lieu d'utiliser une poudre de soleil, vous allez utiliser un violet foncé. Donc on va juste creuser les zones d'ombre du visage. Je poudre le tout pour que ça tienne à la poudre libre et pour finir de flouter mon touring que j'ai pas réussi à bien bien estomper. L'avantage avec Halloween, c'est que si le maquillage est raté, vous pouvez toujours dire que c'est fait exprès. Pour les yeux, on prend un gris clair ou un violet clair pour la partie sur les sourcils. Et puis un bleu pétant pour la paupière mobile. Et moi j'ai aussi fait le dessous de l'œil parce que j'aime bien. Et puis j'ai renforcé le creux de l'œil avec un bleu foncé, mais c'est pas du tout obligatoire. Alors le liner, je l'ai mis devant mon miroir pour éviter les catastrophes. Et j'ai voulu faire un truc stylé au coin de l'œil, mais j'ai fini par le retirer parce que ça faisait juste deux petites crottes un peu dégueu. Euh, je me suis dessiné le grain de beauté avec mon liner, et puis j'ai mis du mascara. Le rouge à lèvres, je vais accentuer un petit peu en pointe l'arc de Cupidon. Et j'hésite pas à faire une bouche un peu plus épaisse que, que la mienne. Et là, attention, c'est le moment catastrophe, j'avais la flemme d'effacer et de recommencer. Mais ne faites pas du tout des sourcils aussi épais que moi, c'est super moche. Enfin, sauf si c'est un choix artistique pour Halloween, hein. faites comme vous voulez. Mais euh, moi je vous conseille plus de prendre juste du noir pour les redessiner et accentuer l'angle, mais euh, ne faites pas du tout aussi épais que moi. Donc là, votre maquillage, il est terminé. Et donc comme Ursula, elle correspond à tous les clichés de la vieille fille qui n'a pas trouvé l'homme de sa vie, elle va compléter ce manque par des animaux de compagnie. Et donc là c'est ce qui donnera la touche finale à votre déguisement, donc euh, les murennes de Ursula que vous allez porter euh, sur les bras comme un boa. Vous aurez besoin d'un vieux collant, d'un peu de peinture acrylique et d'un morceau de tissu rigide. Donc moi j'ai d'abord euh, rembourré le collant avec ce que j'avais sous la main, j'ai découpé des petites crêtes euh, que j'ai cousues au niveau du collant euh, pour faire la nageoire et puis j'ai dessiné les yeux et la bouche euh, à la peinture. Donc, voilà le résultat et si vous vous demandez comment on retire tout ça, bah, moi j'ai des cheveux qui se démêlent hyper facilement donc je ne sais pas si mes conseils marcheront pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des idées de déguisement de personnages cool, dites-moi en commentaire. Euh, si vous voulez voir une photo de mon costume de cette année, que je vous garde pour une vidéo pour l'année prochaine, suivez-moi sur Instagram. Et puis comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.